Bonjour. Donc, je m'appelle Lionel Aubert. Si vous avez suivi les quelques parties précédentes dans lesquelles je raconte une histoire, il y a toute une affaire criminelle, etc., dans lequel je j'insiste je, que des agents du, liés au gouvernement, des, des agents administratifs qui travaillent dans des instances gouvernementales, plus se sont joints à des, des policiers, des juges, des magistrats, des procureurs pour monter une affaire de, de toute pièce contre moi. Alors. Et là, vous dites non, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Euh, bah bien sûr que, que si. Je vais citer un article de l'Express qui montrait que cette cette agence gouvernementale qui s'appelle la DSCG, il y en a deux. On va aborder aussi la, le BAS, le, la brigade des affaires spéciales ou spécialisées, peu importe. Donc cet article de, de l'Express montrait qu'il y avait 50 000 dossiers en France qui, qui étaient suivis par ces agences gouvernementales dont, dont la DACG et dont et je fais partie de l'un de ces dossiers. Et euh, il faut savoir aussi que ce sont plusieurs personnes dans, dans la France, il suffit de, de petites personnes locales qui ont quelques petites fortunes, un petit terrain qui, que les, des promoteurs immobiliers veulent acheter ou alors un brevet pour une société ou alors une, une personne âgée qui a une petite fortune et on veut faire même basse là-dessus, etc. Et, et il y a des milliers de cas comme ça. Et les, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils croient que ce sont des personnes locales qui vont mettre la main dessus. Et en fait toutes ces une, une bonne partie de, de ces, ces cas-là sont centralisés à Paris et il euh, y a tout un système mafieux qui est derrière et je vais donner des noms et je vais donner des explications. La nouveauté aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est que il y a euh, un outil euh, qui a été mis à disposition, un outil euh, d'intelligence artificielle qui s'appelle le chat GPT, euh, euh, qui est de l'intelligence artificielle Open euh, AI, artificial intelligence. Euh, et euh, qui va permettre à, à chacun de nous de vérifier les dires. Donc, euh, je, je vais parler de, de cet outil-là euh, tout à l'heure, juste avant, je voudrais une précision parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, Lionel, qu'est-ce que tu as eu euh, ?» ou alors euh, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est une affaire familiale parce que euh, ça, c'est ce que disent les gens et je vais dire non, euh, même si j'ai fait certaines présentations qui allaient dans ce sens-là. Je rappelle, en 2008, il y a eu une affaire de kidnapping euh, d'enfants de, de, de ma belle-fille qui est prétendue euh, kidnappée au Congo et euh, ma famille va verser euh, plus de 40 000, euh, 40 000 euros quand il dollars, peu importe, les, les, euh, voilà. Et euh, ce qui va y avoir, c'est que euh, plus tard, je, je vais me rendre compte qu'il est possible que ce soit mon, mon épouse qui ait fait ça. Et on va me dire, mais non Lionel, c'est toi qui a été volé, ce n'est pas euh, euh, laisse tomber les policiers, ils y sont pour rien, ou, ou quoi. Et là, je, je vais juste préciser quelque chose, parce que ce n'est pas mon ex-épouse qui me fait des problèmes, euh, on a divorcé depuis. Ce n'est pas euh, elle qui a le bras long avec les, les policiers, les juges, les magistrats, ce n'est pas vrai. Ceux qui me font des problèmes, c'est à partir de 2012-2014, où on, on a tenté de me faire passer pour fou pour différentes... Euh, différentes raisons, des, notamment des faux papiers ou des, des faux documents de, de ces agents administratifs. Donc je reviens quand même à 2008 pour déployer une question, pour dire non, ce n'est pas mon ex-épouse qui me fait des, des problèmes, c'est qu'en droit français, euh, il va y avoir deux raisons. La première, c'est qu'en droit français, il n'y a pas de vol entre époux c'est connu. C'est-à-dire que, euh, <rire> quand vous êtes en couple, on a, on avait juste, on n'avait pas d'économie. On, on avait un, un, compte joint commun. et ben, <rire> s'il y avait eu 40 000 euros, déjà, on, on était, on était pauvres, on n'avait pas cet argent-là. Mais s'il y avait eu 40 000 euros, ben, elle n'a pas besoin <rire> d'inventer une, une telle histoire. Elle prend l'argent pour elle-même. Ça, c'est la première, la première approche. La deuxième approche, c'est que, en étant en couple, je parle bien de la loi française qui dit, qu il n'y a pas de vol entre époux. Euh, la deuxième approche, c'est qu'on euh, ne va pas se voler soi-même. C'est-à-dire que euh, si jamais il y a le, ce kidnapping et on verse une rançon, euh, mon épouse ne va pas prendre l'argent de la rançon pour ensuite, du, durant des années, euh, rembourser le même argent. Ce n'est pas logique. Voilà, donc ça, je veux déblayer euh, les... Les arguments ou les, les mauvais arguments des personnes qui disent non, c'est une affaire entre vous, une affaire familiale, ce n'est pas vrai. Ça, le premier point donc, il n'y a pas de, de vol entre époux et le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas voler quelque chose qui n'existe pas. Mon, mon épouse connaissait notre état de fortune, on n'avait pas d'argent. On ne peut pas voler euh, de l'argent qui n'existe pas. Elle ne va pas déclarer euh, un enfant kidnappé pour demander euh, une somme d'argent qu'elle sait qu'elle n'obtiendra jamais. Voilà, donc ça, c'est deux points qui sont très très importants. Euh, pour les, pour beaucoup d'internautes qui regardaient euh, les, les vidéos, enfin, pour les, les quelques internautes qui regardaient les vidéos, euh, et le, donc vous, vous ne connaissez peut-être pas la loi, pas ces points de, ces détails de, juridiques, mais les policiers, eux, les connaissent, les policiers, les jugent. Et donc, quand, quand je me suis plaint de cette affaire, il y a eu un, un colonel de, de gendarmerie qui suivait euh, l'affaire du kidnapping, qui a foiré l'affaire. Parce que lui, il connaît la loi, il sait qu'il n'y a pas de volonté fou. fou. Les, les policiers qui nous suivaient, ils pouvaient et d'ailleurs, ils l'ont fait, ils avaient demandé au moment de la rançon, c'était le TRACFIN, l'organisme d'État qui, qui traque les transactions de, de fonds bizarres, le blanchiment, etc. Et donc, ils avaient accès à, à, à nos demandes. Et ils savaient qu'on on, on avait zéro sur le compte en banque. ne peut pas voler quelque chose qui n'existe pas. Et le, les gens de l'État le savaient. Nous, on, on, a, on a pris conscience de ça plus tard, mais pas... Euh, mais, mais les problèmes sont apparus en 2008, lorsque six mois après avoir, euh, après que j'ai déposé plainte, ce sont des gens de l'État, sans faire aucune enquête, qui ont vite étouffé l'affaire. C'est euh, ce colonel qui s'appelle Bernard Tomalak il est dans le Calvados. Si vous voulez vérifier, s'il y a des fact checkers qui veulent vérifier tout ce que je dis, allez-y, amusez-vous. Il s'appelle Bernard Thomallaque. Vous, vous le contactez, vous lui dites Pourquoi tu as fait, tu as dit que euh, l'histoire de la rançon qui a bel et bien été payée on, on a les preuves l'argent est sorti de, de banque on ne sort pas 40 000 euros comme ça pour rien voilà donc ça c'est euh, le point familial en disant ce n'est pas euh, une affaire qui est euh, de mon ex épouse et moi c'est ce pas une affaire euh, entre personnes j'allais dire euh, entre simples individus civils, entre simples ju justiciables. Le problème que j'ai, c'est un problème avec de, des policiers et des juges, et, et des, des procureurs surtout. C'est eux qui tirent les ficelles, et des agents gouvernementaux. Je, je vais dire lesquels. J'ai parlé de la DACG, donc maintenant, euh, on laisse tomber l'affaire familiale, on va passer à l'affaire d'État. La DACG, ça va être le premier organisme dont je vais parler, le deuxième va être le BAS, le, le, ou la BAS, Brigade des Affaires Spéciales. La DACG, c'est la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces qui se trouve au ministère de la Justice, place Vendôme à Paris. Et c'est eux qui remontent toutes ces affaires et qui donnent des instructions au procureurs. Alors, officiellement, dans les journaux, vous allez lire « Ah non, le ministre ne donne jamais d'instructions, etc. » Alors, euh, ce n'est pas vrai, il donne des instructions, mais euh, c'est c'est pas condamnable. Parce qu'il n'y a même pas euh, comment dire, il y a, y, y a pas d'interdiction euh, formelle. C'est-à-dire que si le ministre donne des ordres... de d'arrêter telle, telle, euh, euh, telle ou telle procédure, ou de fausser, ou de tout ça, que ce soit des ministres, pardon, ou que ce soit des agents qui travaillent pour pour cette, euh, cette agence. Parce que quand vous avez 50 000 dossiers, n'allez pas croire que c'est le ministre qui change tous les euh, quelques mois ou tout, tous les quelques années, qui va donner des instructions. Ce sont des agents gouvernementaux, des fonctionnaires, qui travaillent au sein de ces ministères, qui vont donner des, des consignes pour ces 50 000 dossiers, ou même s'ils ont diminué à 10 000, ce qui m'étonnerait, mais euh... <rire> voilà, entre 10 et 50 piles, ce n'est pas possible qu'une personne unique centralise ça. Donc, même si je parle du ministre, c'est d'une manière générale, c'est d'une manière imagée. En fait, il s'agit d'une organisation avec beaucoup de fonctionnaires, et eux, ils se mettent de l'argent dans les poches, etc. C'est une organisation mafieuse, ces fonctionnaires voilà, donc euh, pour le, la DACG, ils ont ce bureau avec un chef de la police qui va tendre des pièges et ça c'est ce qui m'est arrivé en 2014 avec une voiture qui venait d'un département autre qui était euh, les Alpes-Maritimes, euh, euh, Nice, euh, qui est à 3 heures de route de chez moi, etc. qui ne devait pas se trouver là. J'ai une autre vidéo où je détaille tout ça. Aujourd'hui je ne vais pas détailler. Euh, vous vous référerez à une vidéo où, où je, je parle du piège de la DACG. Vous tapez euh, les mots clés piège DACG, vous tomberez euh, sur cette vidéo. Euh, Aujourd'hui, j'ai parlé de l'intelligence artificielle. Et justement, il y a quelques temps, j'ai fait une dernière vidéo où je disais je suis en danger parce que des policiers ont inventé que je voulais me suicider. Or, je n'ai aucune tendance suicidaire. J'ai pas envie de me tuer. Euh, voilà. Si vous me trouvez euh, entre guillemets suicidé, ce n'est pas vrai. C'est un assassinat. Euh, J'espère qu'ils iront pas jusque là. Mais euh, voilà. Donc, euh, donc, je n'ai pas de tendance suicidaire. Ça aussi, c'est une autre vidéo que j'ai faite. Et, et ce sont des, des policiers qui, euh, de la brigade des affaires spécialisées qui se sont mis en, en combine avec un, un, un psychiatre pour inventer ce document. Et ils, ces policiers ont fait, euh, ont apporté des faux documents euh, aux policiers pour faire croire que, je, euh, pardon, des faux documents au psychiatre pour faire croire que j'aurais des tendances à Mais ce n'est pas vrai. Euh, voilà. Euh, c'est la, la première partie des faux documents cette brigade m'a arrêté euh, un matin euh, et euh, ils ont voulu me, me faire signer comme quoi je demandais un, un médecin etc. et euh, j'ai refusé de, de signer puisque je disais euh, bah non euh, j'ai pas besoin de, de voir votre médecin je voulais un avocat mais pas de médecin et eux ils, ils ont ils ont, ils sont passés en force, ils ont essayé, alors peut-être qu'ils étaient en combine avec un médecin qui devait faire des, des faux documents parce qu'on sait que les médecins font des faux documents dans l'épisode passé du coronavirus avec le Covid on a vu que il y avait des, des médecins qui racontaient n'importe quoi. Par exemple, ils disaient que les vaccins, ça empêche la transmission, ou ils disaient des choses comme ça. Euh, et ce n'était pas vrai. Euh, bon, je, je, referme, je referme cet épisode. Mais en tout cas, il y a des médecins qui font des faux documents. Ça, euh, voilà. De la même façon qu'il y a des policiers qui font des faux documents, etc. Donc, il s'était mis en combine, et, euh, et j'ai pu échapper à ça. Alors, après, ils ont, ils ont fait une, ils ont remis une couche, et cette fois-ci, euh, ils ont remis un, un autre, euh, un autre psychiatre, où là, je n'ai pas pu échapper, euh, voilà. Mais il ne m'a rien trouvé. Là encore, je, je vous renvoie soit à mon site info qui est sauvegardé sur le site américain archive.org, si jamais le site français disparaissait, était censuré, euh, allez voir le, le site américain. Donc je mets les documents en ligne et, euh, et je montre que ce sont des faux documents qui sont faits par cette brigade des affaires spécialisées. Je reviens maintenant à, à l'intelligence artificielle, à ce programme d'intelligence artificielle, et je vais souligner quelque chose qui est euh, qui est nouveau et qui va être embêtant. Euh, quand on fait une recherche sur la, la BAS, la brigade des affaires spécialisées, on ne trouve rien. C'est-à-dire, vous, vous allez sur un moteur de recherche. Il euh, y, y a deux concurrents euh, connus qui sont Google ou Bing. Vous allez sur l'un ou sur l'autre. Vous tapez euh, BS Brigade des affaires spécialisées. Il n'y a rien, rien, rien. Y a, si, pardon. En 2008, il y avait, il euh, y a quelqu'un dans un forum qui dit qu'il c'est un ancien policier et que euh, la BS est un mythe. <rire> voilà. Mais à part ça, y a, euh, et pourtant, les documents que j'ai. Euh, dans ma, euh, ma vidéo précédente, on voit bien, c'est bien écrit Brigade des Affaires Spécialisées, je donne le nom de la policière qui auditionné. elle s'appelle Justine Verrani euh, et euh, elle, elle, elle existe cette, cette dame. Et je donne le nom de la chef qui s'appelle Carole euh, ou le prénom, donc ces gens-là existent et pourquoi ils ne, on ne les trouve pas dans les organigrammes de la police euh, même à Marseille, euh, même national pourquoi cette, cet organisme disparaît alors, euh, ben j'ai posé la question à, à l'intelligence artificielle récente là, qui vient d'ouvrir. Tout le monde peut, peut s'inscrire. Et, euh, ben, on m'a répondu que, euh, que cet organisme était, dépendait du ministère de l'Intérieur à Paris, qu'il était situé à Marseille de la même façon que, euh, une, brigande, une brigade de, de répression du, alors du banditisme, ou je sais plus laquelle, euh, des, des, fraudes est, est basée à Lille. En fait, ils se sont, ils se, ils ne sont pas tous centralisés à Paris, mais ils dépendent directement du ministère de l'Intérieur. Ils ne dépendent pas de la structure des Bouches-du-Rhône. C'est-à-dire que cette brigade BS, qu'on ne trouve pas dans les organigrammes, je maintiens qu'elle est euh, tenue secrète, euh, ils ne s'en vante pas trop, il faut utiliser des outils d'intelligence artificielle pour aller les déceler. Vous faites l'expérience, vous pouvez y aller. Euh, donc, donc, ils se cachent. Euh, au sein du ministère de l'Intérieur en, en France, une brigade spéciale qui va faire des gros trafics. Ils vont faire, de, euh, ils vont traiter euh, du terrorisme, de la pro euh, des euh, du blanchiment d'argent. Ils vont traiter euh, de la fraude fiscale. Ils vont traiter euh, du proxénétisme, euh, je crois, etc. Mais ce sont des euh, beaucoup d'infractions à très haut niveau. Et, et moi, dans mon affaire. C'est une simple policière, une simple brigadière de mon commissariat qui a porté plainte contre moi. Et vous croyez que, que ils vont dépêcher des gens à Paris pour dire ah ben on va prendre ces services de la brigade spéciale, brigade des affaires spéciales pour euh, embêter Monsieur Aubert qui a euh, qui qui dit du mal parce que je n'ai euh, même pas porté plainte contre cette policière qui dit du mal d'une euh, d'une petite brigadière à Istres. Ouais, ouais vous êtes fou. Euh, euh, enfin les gens qui pensent ça ils sont fous. Ce pas, euh, ils vont pas dé, déplacer des, des grandes, euh, une grande organisation contre moi, parce que j'insiste, la, la BAS n'est ne, pas une organisation des bouches de rente, c'est une organisation parisienne qui dépend du, euh, de, la, euh, de la direction de la sécurité publique DSP, qui dépend immédiatement du ministère de l'intérieur. Voilà, donc euh, donc il y a contre moi quelque chose qui est très gros. Et ce n'est pas non plus l'affaire du colonel ou quoi. Ce, ce qui se passe, je maintiens que je suis un témoin vivant d'un piège qui a été tendu par la DACG en 2014. Je vous renvoie donc à une autre vidéo qui s'appelle piège de la DACG, elle est longue, elle dure 40 minutes pour comprendre. Je, euh, il faut comprendre aussi que vous êtes capable de regarder des téléfilms d'une heure ou quoi, des histoires policières, mais euh, et, et, et dès qu'il y a une petite vidéo où on vous explique des certains mécanismes qui sont beaucoup plus compliqués, parce que c est, c est, il faut pas croire qu'au sein de l'État, euh, ils prennent des scénaristes à, à, deux, à deux balles, façon de parler. Pour écrire des, des choses compliquées, ils font durant des années, des années, ils font des, des combines, ils font, des, ils, ils font, de, ils apportent beaucoup de réflexions pour pour rendre des choses très difficiles, pour être, pour devenir invisible sur le net, pour ne pas être retrouvé, etc. Il ne faut pas croire que euh, qu'ils vont laisser. Euh, d'une manière com euh, complètement, euh, j'allais dire banale, en disant ben oui, ben on envoie euh, quelques policiers arrêter Monsieur Aubert, tout ça. Non non non, ils font des choses vraiment compliquées. Et il et, et y a des assassinats, il y a des, y a, je ne suis pas le seul, il y a des disparitions forcées. Ils prennent les gens, ils est sans aucune raison, ils vont, ils vont les mettre en psychiatrie, euh, voilà. Euh, C'est vraiment compliqué. Mais merci à l'intelligence artificielle, au, au, au chatbot euh, GPT. Et, euh, et à bientôt pour d'autres nouvelles, j'espère qu'ils seront bonnes. Mais euh, allez fouiller du côté du gouvernement, il y a de quoi faire tomber, moi je dis le gouvernement. Les différents gouvernements, C'est pas les, les présidents qui changent, euh, que ce soit Hollande, que ce soit euh, l'actuel Macron, etc. C'est pas eux, eux c'est des pantins. Mais derrière il y a toute une organisation. Et pareil pour les ministres, le, le, le, le ministre actuel de la justice ou l'autre de, de l'intérieur, ce sont des pantins. C'est pas eux, eux ils vont changer et ils vont remettre un autre pantin. Quand, quand ils vont tomber. Voilà. Mais derrière, il y a des agents administratifs qui, eux, sont des mafieux et qu'il faut faire tomber. Merci pour votre attention et à bientôt, j'espère, pour une meilleure vidéo. Merci.